Oh mon chéri Docteur, mais quel lui est-il arrivé Bonjour madame, un accident de voiture. Oh Gisèle, tu aurais dû voir ça. J'ai été brave docteur, pas vrai Ouais. Sur la route, il y avait deux enfants. Oh. Des immigrés. Oh. Oui. C'était une belette. Je n'ai écouté que mon courage et j'ai esquivé de peu. Il s'est endormi au volant. Et je me suis retrouvé nez à nez, un, un monstre truck. Un platane. Chéri, tu veux bien être gentil deux minutes et aller me chercher un jus de fruits Oh oui mon héros, je t'aime. Oui, moi La, la même. Parleur. Yeah. <rire> yeah <rire> Bleu, zble, zble. Allez Bleu. Qui c'est qui va baiser ce soir C'est pas vous <rire> Yeah is... Qu Quoi Vous n'avez plus de jambes. Je parcours l'immensité du monde pour un combat contre moi-même, ça gâte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 Prends-tu seulement le temps de vivre, Ryo Prends-tu seulement le temps de vivre Bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait On se tape ou... Nous sommes avec Robert Bouchard, membre du FDP et candidat à la veille des élections. Bonjour, monsieur Robert Bouchard. Et bonjour, Étienne. Ah, tu ne m'appelles pas par mon prénom, s'il te plaît Pardon Je t'ai euh, dit quoi, pardon. je dit quoi Oui, je dit pardon. Monsieur Bouchard, première question en quoi pensez-vous être le candidat de la situation pour ces présidentielles Eh bien, écoutez, c'est très simple je serai le président de tous les Français. <coughs> je, je serai le ministre de tous les Français. <coughs> Je serai le Français de tous les Français Mieux, mieux, mieux. Pour cette polémique, ces vidéos sur Internet, pouvez nous en parler Oui. Alors premièrement, sachez que je suis en colère, car ce n'est pas moi qui les ai uploadés. Oui, non mais là. Non mais ça compte quand même. En plus de ça, la demoiselle de la vidéo m'a agressé. Je suis là, victime. Eh bien, voyons voir ça, puisque nous avons le clip. Allez, c'est parti. Et sur nous, discuter un petit peu, tu vas Bon, j'imagine que je serai pas président. reconnaissez, vous êtes le plus clean. En vrai, vous avez vos chances. C'est vrai. Yeah. Ah aussi fait de la politique et tu te feras incarcérer que des années plus tard. Yeah. In a an nice land in cold country where foreigners are rare, visitors arrive. Ah quoi que que ça, Baybelot Ben c'est le soleil. They oh. come from another world. Oh, un avion tout unique. This survival depends on the rage mm. And their weapons. The mm. Welcome to Studies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 Ça fait un peu punk à chien, non Ouais, mais Vegeta, il va être vénère. Je vous ai déjà dit que j'étais pas périquière Mais, mais, je retombe. Caroline, apportez le gel indice 12. Non, pas celui-là. Le sac à côté. Celui avec écrit « ciment dessus. Euh, vous auriez de la teinture rouge, si c'est pour emmerder Vegeta. <rire> eh ben, oui je vous ai fait le tarif femme. Vous avez vu vos cheveux Trois heures pour couper les pointes, bordel euh, Monsieur Yogi, il y a un moment, va falloir choisir. Hein. Deux coupes de cheveux en même temps, ça ne ressemble à rien. Vous feriez pas le bleu, c'est pour un... Oui, je sais Voilà, avec cette coupe, je viens de ruiner votre crédibilité. Euh, J'ai vu une super couleur argent et... Euh... Putain À un moment, portez vos couilles et roulez-lui une pelle à Vegeta, qu'on en finisse